L'heure est à l'heure, l'horloge du presbytère. Mais j'ai perdu le temps qui se feuillait entre mes doigts. J'ai perdu mes ennuis à l'horloge des pendus. Je t'ai suivi mouillé sur une étoile. Je ne suis jamais retourné. Quand je me suis perdu, j'ai vogué depuis tant d'années Que je ne t'ai pas oublié Tes mains aimaient les miennes dans une friterie Avant que tes doigts ne s'effritent Envolé sur un nuage Et j'ai gardé L'espoir De te rencontrer Toi Que je ne connais que de mes doigts Toi L'heure est à l'heure À l'horloge du presbytère J'ai perdu le temps Qui s'effuillait Entre mes doigts Ce soir, le toit Je veux me faire Enlever le cœur En te revenant Toute fraîche vers toi Pour te retrouver je veux marcher titubant, rencontrer qui je veux, quitte à me retrouver dans des draps blancs et dans l'espoir de te revoir autour, toi, sur lequel, dans le, le Sous tes bras, ton ventre est en béton Mais dès que je pense Que tout toi et la forêt qui se mettent à parler Je t'en ai traîné dans une chambre D'où je n'en ai jamais ressorti Que les pieds devant Je t'en ai traîné dans une chambre D'où je n'en ai jamais ressorti Que les pieds devant ceux qui sont arrivés L'art à l'heure, l'horloge de pédité, Mais j'ai perdu le temps qui J'ai perdu mes doigts à l'horloge du pendu. Je t'ai suivi mouillé sur une étoile, je ne suis jamais retourné.